Euh, bon, ben voilà, on est tous là, il est, il est là. Euh, bienvenue à tous. Euh, on va parler de la data observability. Un mot très compliqué à dire, désolé. Euh, avant de commencer, juste pour savoir qui a déjà entendu euh, ce mot Tout le monde, ça c'est pour ma CEO. Euh, qui a déjà entendu parler de Kensu Tout le monde, ça c'est pour mon marketing. Euh, donc... Euh, juste voilà, on va on va on va parler de ce sujet-là. Euh, ça reste intéressant quand même que quelqu'un doit se lever. Hein, cela dit, euh, avant de démarrer le sujet, juste pour euh, voilà, pourquoi pourquoi je suis là, pourquoi je vais parler de ça, pourquoi moi? Déjà peut-être euh, parce que c'est un nouveau sujet qui, qui anime les foules euh, un peu partout dans le monde, c'est intéressant. Euh, donc mon background, euh, donc d'abord je m'appelle Andy Petrella, mais ça vous l'avez vu sur le schedule. Euh, j'ai 20 ans de cicatrices dans la data parce que euh, dans la data on travaille pas, on prend des coups. Euh, principalement j'ai démarré surtout dans le jeu spatial donc euh, les données, les cartes, les vecteurs, euh, les données secrètes, euh, la défense euh, parce qu'il y avait là avec des données là, à l'époque. Euh, principalement travaillé avec Java, C++ et YUI hein, pour ceux qui sont assez vieux et qui se rappellent de YUI qui se rappellent de YUI ha <rire> Ok, so, c'était euh, Yahoo User Interface bon, juste pour ça, pour euh, <rire> les vieux d'entre nous peu importe, euh, donc les satellites, etc j'ai beaucoup travaillé avec euh, du R, du Fortran aussi à l'époque et du Python, hein, aujourd'hui, qui est bien connu à l'époque, on était euh, quelques clampins à crier mais non, il faut faire du Python euh, donc, après, euh, après ça, j'en ai eu un peu marre euh, de travailler sur des euh, systèmes complètement fermés. Euh, voilà, on ne pouvait pas vraiment dire ce qu'on faisait. Je me suis lancé dans le Spark. Qui a entendu parler de Spark Ok, là, tout le monde, et là, je ne mens pas. Euh, donc, euh, j'ai vraiment adoré cette technologie-là. Euh, j'ai beaucoup passé de temps là-dedans. J'ai passé pas mal de temps dans la vallée, faire du consulting dedans, mais comme c'est pénible de faire du Spark dans une console, j'ai créé une interface qui s'appelait le Spark Notebook, je ne sais pas qui s'en rappelle, qui était destiné au Spark Scala et ça a eu une belle, belle progression, une belle communauté. Et grâce à cet outil, j'ai vu, surtout dans la vallée à l'époque, qu'ils faisaient beaucoup de dope avec. Donc c'est un notebook, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est ça le problème, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas, voilà, pas de limite globalement, pour autant qu'on se connecte aux données, on peut faire ce qu'on veut. Donc, euh, en fonction de ça, je me suis dit, ouh là là, <rire> moi à l'époque, à chaque fois que je touchais une donnée, que j'écrive un papier comme ça, euh, pour expliquer aux généraux, etc., ben voilà, je vais faire ça avec les données. Et ici, on y va euh, franco avec des données privées. Donc, euh, j'ai décidé de créer une, une société Kensu, euh, à l'époque, euh, tout d'abord en réfléchissant sur quels sont les principes fondamentaux, fondamentaux pardon, du software engineering quand dans la, que dans, euh, qui ne sont pas du tout appliqués dans la data, pas du tout. Donc après, voilà, trans transposer ces différents principes et euh, après, bon, voilà, on a travaillé sur une plateforme, peut-être sur, sur laquelle je reviendrai après. J'aime bien écrire, j'aime bien passer beaucoup de temps à écrire. Et là, pour l'instant, j'ai écrit ce bouquin-là chez Aurélie, vous reconnaissez le, le petit piaf, euh, que je sortirai éventuellement en 2023. <rire> là, il y a un premier chapitre qui est déjà sorti, il est disponible, vous pouvez aller sur le site si vous voulez, mais c'est que le premier chapitre. Là, le deuxième, il va sortir péniblement dans les semaines qui viennent et puis le troisième encore plus péniblement, etc., etc. Euh, donc, on va parler aujourd'hui, donc c'est rapide, deux minutes top. Euh, on va parler aujourd'hui d'observability et la data observability verra à la fin. Pourquoi Parce que je vais d'abord rapidement euh, faire un résumé de ce que c'est que l'observability et puis on va aller tous ensemble euh, dans la vie d'un data engineer, par exemple, et on va vivre une vie catastrophique ensemble. Ça va être, ça va être vraiment une painful. Ça je vous dis déjà, euh, si, si vous êtes ici pour vous amuser, c'est pas, pas le bon endroit, on va vraiment souffrir ensemble. Euh, et puis après on va découvrir ce que c'est que la data observability, et ça va être quasiment quelque chose qui va couler de source, vous allez voir. Euh, donc Je vais en fait éliminer le mystère qui est autour de ça, ça me saoule. Donc, l'observability. Qui a déjà entendu parler d'observability, en dehors de la data observability Ok. Meteus, Dina Trace, etc. Hein, on est d'accord. Ces trucs-là, ça existe depuis une pelletée, et à force raison. Donc l'observability, en gros, c'est quoi C'est d'avoir des informations qui ressortent d'un système afin de comprendre comment il se comporte. On est d'accord. Globalement, euh, très, très, très short. Donc on veut, de l'extérieur, comprendre comment ce foutu système est en train de se comporter. De l'extérieur, ça veut dire sans se loguer sur la machine, sans en faire quoi que ce soit. Sinon, ce n'est pas observé, c'est manipulé. C'est pas la même chose. Et dans l'Observability, il y a plusieurs aréas. Donc ça, je le décris dans le premier chapitre. Si vous voulez euh, lire 30 pages sur le sujet, c'est ce que je couvre. Donc, il y a euh, la partie infrastructure, qu'on connaît bien, hein, Datadog, Splunk, etc. On a la partie applicative, entre autres, Dynatrace, mais aussi Datadog, by the way. On a la partie sécurité. On veut observer comment la sécurité se comporte. On veut, et by the way, on veut aussi savoir comment les utilisateurs se comportent avec le système ou dans le système. On veut comprendre comment les analyses se comportent dans le système et on veut comprendre, on veut pouvoir observer aussi comment la data se comporte dans le système. Et vous avez vu que les différentes aires, bien, elles s'intersectent. Pourquoi parce qu'un système, ce n'est pas euh, des couches séparées, euh, picobello. on n'a pas ça. On a un système qui est complètement mélangé, où l'infrastructure va influencer les applications, les applications vont influencer la data, la data va influencer l'utilisateur, etc. Donc, si on prend l'observabilité en se disant oh, « ben Non, on va faire que de l'application, c'est suffisant ben », c'est comme dire faire du machine learning avec une seule feature. Est-ce qu'on fait ça pas vraiment. Si on veut comprendre un monde, on va s'ajouter un maximum de dimensions. Pourquoi Parce qu'on va seulement utiliser une interprétation du monde pour pouvoir derrière faire du business éventuellement. Donc on a intérêt à avoir un maximum d'informations, un maximum de variabilité pour ne pas se planter en prod. Même chose avec l'observabilité en fait. C'est la même chose. Donc ça c'est l'observabilité. C'est quelque chose, en bon, 1984 hein, fondamentalement, on veut comprendre ce qui se passe. Et donc c'est pas quelque chose de neuf, mais on se dit pour l'instant « Mais pourquoi Andy se pointe pour parler de ça ?» On connaît déjà probablement. Ok en fait, il y a quand même quelque chose que je dois dire, c'est qu'on parle souvent d'observability comme, comme étant des logs, des métriques, et des traces. Ça, OK Sauf que ce n'est pas ça, en fait, l'observabilité. Ça, c'est des chanels, c'est des, des canaux d'acquisition d'informations. C'est juste, euh, c'est comme dire euh, une rivière, euh, enfin, je, je, peu importe, on a compris, c'est des canaux. Bon, soit. Euh, mais des canaux qui reçoivent et qui nous permettent de recevoir quel genre d'informations. Ben, des six logs, par exemple, top Hein, pour comprendre quel genre euh, de load on a sur la machine, route pour savoir d'où viennent euh, les requêtes par exemple, etc. Réseau. On a les fameuses applications, là je pense qu'on en est tous bien conscients qu'on produit un max d'informations euh, chaque fois qu'on tourne une application et on aimerait bien tous déployer une application en mode debug. Hein on aimerait bien ça hein parce qu'on va avoir une visibilité sur comment cette foutue application se comporte dans la plupart des corner cases. D'accord Sauf qu'on ne peut pas parce que ça, ça blote et puis après, derrière, euh, Splunk, ça coûte cher, etc. On a aussi euh, la sécurité. Donc là, on a des logs, on a des traces, etc. Hein, si je ne vais pas venir sur le sujet. User purpose, euh, peut-être un petit peu. Ah, guide blame un petit peu. Hein on ressent un petit peu d'informations sur comment euh, le système a pu être influencé par l'utilisateur. On a aussi forcément euh, des informations d'audit log qui, qui, qui représentent comment euh, le, le, le, le système peut se comporter en fonction de l'utilisateur. Bon, il y a aussi la doc. Je l'ai pas mis parce que généralement c'est le parent pauvre hein, ou l'enfant pauvre. On peut le voir de, de, de deux manières et donc euh, pas souvent très reliable. Et finalement, mais merde, pour la data analytics, on fait quoi on fait quoi On n'a pas beaucoup d'informations. Comment est-ce qu'on peut aller chercher de la visibilité par rapport à la data et l'analytics L'analytics, vous l'avez compris, hein, c'est de la transformation, c'est du machine learning. Euh, voilà, c'est euh, globalement pas de la data. La data, pour moi, euh, c'est des données, quelque chose qui peut être imprimé, sur si ne fait de papier. Ok Donc ça vit pas déjà. Hum, donc, ok, donc ça c'est l'observability. Donc en gros, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans le système, dans le système, pour comprendre ce qui se passe avec la donnée. Ok Donc pour ça, on va se mettre dans la position d'un pauvre data engineer ou data scientist, data analyst, peu importe, quelqu'un qui a déployé un projet. Et le projet, euh, c'est ce machin-là. Vous connaissez euh, Pandas Oui, tout le monde, oui, ouais, Python, Pandas, euh, Transformation. Euh, et DBT, vous connaissez DBT DataBillTool Tool ouais, Qui ne connaît pas DBT oh, oui, oui. Euh, En gros, euh, c'est un tool qui permet de construire des SQL. Vous connaissez Hibernate Ouais, ben c'est pas loin, honnêtement. C'est pas loin, sauf que c'est accessible par quelqu'un de beaucoup plus haut niveau qui peut construire des, euh, des SQL en créant un modèle et puis en utilisant des templates, etc. Donc c'est une espèce de mélange d'Hibernate et de JSP, si vous voulez. Pour vous donner le... JSP, hein euh, qui vous se rappelle des JSP, honnêtement, quoi Ou <rire> <rire> Peu importe. Euh, donc, on a, on a ce système-là. On consomme des. Donc, le, le but, c'est de, de créer une, de la formation pour les marketeurs qui vont devoir appeler des gens pour pouvoir vendre euh, ou, en tout cas, proposer des, euh, des produits. Bon, euh, pour créer cette information-là, Contactless, on va aller choper des, fich des fichiers, des fameux CSV, hein, qui sont toujours séparés par des virgules, et on a euh, ce code Pandas qui va migrer ça vers des bases de données, on va appeler ça le Silver Lake ou euh, le Data Warehouse, peu importe, et à partir de là, on va créer ce qu'on appelle un Data Mart, ou un ou Data Mart, c'était des, des vues qui pouvaient être matérialisées. Ça, c'est un pipeline relativement euh, classique et euh, super, euh, super euh, skinny aussi, hein, super petit. Mais peu importe. En fait, ce qui se passe, c'est que, euh, dès lors qu'on l'a développé ce pipeline et qu'on l'a foutu en production, ben, on n'a plus de visibilité dessus en général. On ne sait plus voilà, si on va avoir une visibilité dessus après un mois, deux mois. Mais après trois ou quatre projets, en fait, tout ça, c'est wiped out du cerveau. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe under the hood C'est qu'on a déployé un truc avec du Docker qui va choper dans un dossier, choper des données qui sont sur le lait, qui vont les transférer avec du Pandas dans une base de données qui va être utilisée par DBT pour aller pomper la data, pour créer des vues, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on a créé pendant un bon mois ou deux mois, peu importe, et qui, au fur et à mesure, euh, l'information se dissipe. Parce que oui, forcément, euh, le temps que j'ai passé à écrire cette documentation-là, en général, on n'y passe zéro, zéro temps dessus. On n'a pas cette documentation-là qui, qui est disponible en général. Donc, cette information-là, on ne l'a pas, donc il va falloir euh, y réfléchir tout de même. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai mon programme, il a démarré. Après deux mois, qu'est-ce qui se passe J'ai le marketing qui m'appelle et qui me dit « la data, c'est de la merde ». C'est la première phrase. Je ne sais pas pour les data engineers ou les data people qui sont ici, mais globalement, ça, c'est ce qui arrive régulièrement dans la vie data engineer. On se chope euh, des calls de qui que ce soit et qui nous disent, bah, « La data, elle n'est pas bonne aujourd'hui. Euh, please, please fix ASAP. Hein? Um, » Oui, ouais, c'est globalement le genre d'information qu'on a. Et donc, nous, on essaie, oh, oh, avant de raccrocher, euh, ou euh, sur Slack, peu importe, « Dis-moi, quelle data déjà hein? ?»« euh, Où quitter, déjà. Um, et puis, euh, on a un peu d'informations sur la data, ouais, c'est les contacts, ok, je me rappelle, je déployais ce truc-là il y a trois mois, euh, et la data, elle n'est pas bonne. Et tu attends quoi par « elle n'est pas bonne ?»« bah, Tu devrais savoir, ce qu'il qui créé. Ok, euh, donc à la base, j'ai reçu une, une requête business. Moi, j'ai pris des données, je les ai mélangées, et puis j'ai shippé. Hein euh, je ne comprends pas trop bien la formation qui a été publiée, honnêtement. Euh, et donc, je ne sais pas très bien la qualifier. Hum... Euh, donc, c'est là qu'on qu commence un parcours un peu plus pénible. Hein. Je vais enlever ça parce que je crève de chaud ici. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a Surtout que je vais partir dans une, dans une période un peu souff de souffrance ici. Et donc, on va le faire ensemble. Je vais rentrer dans mon, euh, dans mon serveur, parce que je me rappelle que le gars, il me dit, « Ah, tu vois, c'est les données faune, euh, etc. » Je n'ai pas les informations sur, sur mes clients, ou oh, désolé, sur mes clients ou euh, les prospects que je peux appeler. Donc, moi, ce que je fais, c'est euh, essayer de comprendre euh, où est la donnée. Et donc, j'essaye d'accéder à la donnée en... Qui dit Qui va le dire En prod. Ah, ben c'est cool, non Enfin, je veux dire, globalement, la pro le problème est là-bas, donc je vais me connecter. Hein donc, imaginons que c'est une base de données PostgreSQL, comme on l'a vu ici. Moi, qu'est-ce que je fais Je remonte une requête. Est-ce que je pourrais avoir accès aux données de prod, s'il vous plaît euh, Forcément, non. Forcément non. Donc là, le temps il découle. Hein. La personne au téléphone, je l'ai plus. Hein. J'ai dû raccrocher. Je dis, écoute, Je vais analyser. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Déjà, j'ai l'air d'un teb. Hein, globalement, j'ai produit des données. La personne n'est pas contente. Moi, je ne sais pas répondre. Donc, globalement, je dis ok. Euh, attends, please. Je vais essayer de fixer ASAP comme tu m'as demandé. Je vais euh, déjà rentrer une requête pour avoir accès aux données. Puis après, on, on verra. Non. « Ah, on va avoir un meeting parce qu'il faut que je t'explique, etc. » Et puis, le meeting se passe pas très bien parce que je peux pas avoir un accès aux données, données sensibles, j'ai des vous connaissez. Euh, et à force raison, hein, pour, très, très, très certainement. Donc, du coup, il faut que je chope la personne, que je la mène dans un meeting. Il faut expliquer pourquoi ben, il faut qu'on ait accès aux données parce que sinon, on sait pas analyser la situation. Là, le temps, il, dé il défile. Hein. La personne, forcément, je rappelle une chose, c'est que la personne, quand elle appelle, elle avait besoin de la donnée maintenant. Pas dans deux jours, elle s'est pas dit, ah, tu sais, la data, quand même, on ne sait jamais, je vais me connecter deux heures euh, ou deux jours avant sur le dashboard, juste pour voir si la donnée est bonne. Non, non, c'est le moment de faire le rapport, de publier, clac, ça ne marche pas, donc du coup, tout le temps qui passe, là, maintenant, la, la personne elle commence à avoir des cheveux qui, qui, se, qui Et Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui, qui est aussi énervé sur la personne, je veux dire, on ne peut pas lui en vouloir. Ouais, la data, ça se propage globalement. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe C'est que tout le monde est un petit peu dans... sur les nerfs et donc euh, j'amène cette personne du business, du marketing et puis expliquer, voilà, il faut résoudre ce problème-là parce que... Ok, ça va. Disons, t'es Dieu, t'as accès au, do... au serveur, vas-y. En général, qu'est-ce qui se passe C'est que tu vas avoir un dump. Mais <rire> non <rire> Je ne veux pas avoir un dump euh, comment, plus ou moins anonymisé onib... onib... onib... onib... ou euh, simplé ou je ne sais pas quoi. Il me faut l'accès aux données, sinon je ne peux pas comprendre ce qui se passe. On repart dans, un, dans, dans une discussion de sécurité, de GDPR, loguer, etc., etc. Bref, ça prend des semaines. Vous avez été dans, dans cette situation-là déjà ouais ouais, ouais, ouais, ouais. On le sent, là. Ça, ça, ça monte. Hein. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Bon, imaginons, j'ai accès aux données, euh, mis, imaginons en prod, et on y va, quoi. Ah oui, donc c'est le Postgres qui est là-bas. Tu peux y aller, gars. Ok, cool. Donc, moi, qu'est-ce qui se passe Bon, je sais que c'est un, un Docker, globalement. Euh, euh, je me log sur la machine, je deviens un dieu, là. Hein. Là, je me sens en super power, quoi. Euh, donc du coup, je vais voir un petit peu les Docker qui existent, euh, bizarrement, Postgres a été déployé dans un docker, ce qu'il ne faut pas faire, on est d'accord, mais ici, je ne me suis pas trop embêté pour la, la démo, et de toute façon, voilà, c'est comme ça, je sais qu'il y en a qui le font. Euh, donc là, j'essaie de rentrer dans mon docker, donc j'ai les droits, jusque là, je connais docker, okay, je connais docker, je sais déjà qu'il faut faire exec IT, prendre le truc, etc. Donc... Euh, je sais aussi qu'il faut se loguer en tant que PostgreSQL, hein. voilà, d'accord, c'est toujours la, le truc classique, et puis après je commence, hein, donc je connais euh, Bash, je connais la sécurité, je connais tout, je connais même la commande pour pouvoir entrer en mode de commande, c'est-à-dire là euh, je suis au-dessus de Dieu, je <rire> ne sais pas qui je suis, mais globalement euh, Master of the Universe, rien à, rien à foutre, je suis avec ça à tout. Ok, donc je peux faire un delete si je veux. Je <rire> euh, serai audité, je sais, mais je peux le faire si je veux. Euh, donc, en gros, qu'est-ce qui se passe La première chose que je vais faire, c'est que je vais, me, je vais pas me connecter, je vais devoir voir quel genre de database j'ai, parce que ouais, c'est contact machin. Donc, je vais voir quel genre de database, j'ai sur ce serveur-là, et je vais voir que j'ai testmi. En gros, c'est ma démo, donc c'est le nom de ma database, boom, elle commence. Euh, mon cerveau commence à racoler les, les morceaux, donc du coup, qu'est-ce que je fais J'ai testmi, je vais dans mon code, et je cherche pour testmi. D'accord donc là c'est le, le, le github de, de Kensu, tout ce que je vais faire ici, ça existe dans github, vous pouvez le refaire si vous voulez. Euh, pour autant que j'ai une connexion et que, que github me retourne du résultat rapidement. Ouais, ou pas. Donc là il y a data engineer chez github qui est en train de flipper, qui est en train de se connecter à la base de ce... <rire> non, je dois être je connecté, je dois avoir du réseau normalement. Je n'ai pas spécialement besoin normalement, mais c'est juste pour la, la, la démo, pour le fun. Bon peu importe, j'arrive sur mon repo, je connais le repo, je le clone, okay on va dire que ça marche. Euh, pour une fois que ce n'est pas ma démo qui plante, mais c'est GitHub. Euh, donc, on a, on a le, le, le repo. On, on sait que, en fait, euh, il y a GitHub dans lequel il y a du code qui crée la donnée euh, TestMe. Ok, bon, du coup, qu'est-ce que je fais euh, Vous savez quoi En fait, je vais sortir de là. Parce que je sais bien que je vais commencer à chipoter un peu dans tous les coins. Et euh, je vais utiliser une autre de mes skills que j'aime bien Demux. Du coup. Qu'est-ce que je fais Donc, je remonte euh, sur le docker, ça devrait être bon. Je me relogue, PSQL, OK. Ctrl-B, pour cent. Boum, qu'est-ce que je vais Je vais dans mon code, j'ai déjà cloné, il est là. OK, très bien. Bon. Comment aller de... créer euh, cette donnée encore C'est quoi le nom de cette donnée OK, je reviens euh, en mode euh, en mode euh, god, toujours. Hein, on y va. Euh, donc, c'est smi ok, dessus je vais voir euh, combien de schémas on a, je vois public et test mis -schéma. ok, je me rappelle que globalement c'est dans test mis, test mis donc du coup tout, tout commence à se recréer, ah oui, by the way, la société elle est super, euh, euh, comment dire, chanceuse de m'avoir toujours de la boîte, hein. euh, enfin, si ça continue comme ça, je n'y serai pas longtemps, euh, du coup, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans test me ok, qu'est-ce que j'ai comme, comme table, ok, je vois que j'ai contact list, la personne me dit, oh, j'ai pas mes contacts, ok, ça a l'air d'être là-bas. Ok, top. Donc du coup, euh, contact list, euh, et si je regardais un petit peu ce qu'elle donne, cette euh, contact list. Donc du coup, là, qu'est-ce que je fais Vu que je connais plus très bien comment il faut faire pour requêter la table, vous savez le truc pour aller chercher le schéma, là, information, schéma machin, qu'on ne se rappelle jamais, qu'est-ce qu'on fait Passons, regardez, là, limit one, clac. Là, il y a le DPO qui fait pff. Parce qu'on va accéder à des données privées sans vraiment de raison. Hein. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi je vais accéder aux données. C'est juste pour avoir le schéma. Désolé, madame, mais euh, j'ai besoin du schéma pour savoir euh, où, où les données pourraient être mauvaises. OK, bon, bah, euh, du coup, je vois, euh, pauvre Abby, je viens de, de prendre de la donnée. Ici, il n'y a que deux pauvres colonnes. Et je vois qu'il y en a une qui est nulle. By the way, oh, je suis super chanceux. Déjà, il n'y a que deux colonnes. Déjà, j'ai des colonnes name qui sont lisibles. Vous savez ce que je veux dire et 3, euh, ben, la première ligne, elle a déjà une espèce de problème. Donc, ouais, je suis sur un truc, je suis sur un filon, je vais le choper. Qu'est-ce que je fais Je vais faire count. Je vous avais dit que ça va être pénible, hein. ça, va, ça va continuer. Mais bon. Qu'est-ce que je vais faire Ah oui, je vais chercher euh, celle pour lequel le phone est nul, forcément. On va regarder combien de données on a de nul. Et je vois qu'il y a 185 valeurs qui sont nulles. Ok. C'est pas normal d'avoir deux colonnes avec une valeur nulle à ce stade-là. Combien on en a en tout OK, on en a 386 la moitié, bon, OK. Là, j'ai l'impression d'être sur quelque chose. Déjà, je n'ai pas téléphoné à la personne en disant, Mais bah Non, la donnée, elle est là, qu'est-ce que tu racontes ?» J'ai commencé à creuser un petit peu et puis je me dis « OK, bon, en gros, elle est là, mais elle n'est pas là en même temps. Euh, » Qu'est-ce qui me manque ici comme information C'est 185, ça a l'air pas bon, mais euh, est-ce que ça a toujours été comme ça ou pas Peut-être que j'ai toujours eu 50% de valeur nulle, sais Donc, je sais rien, d'accord Donc, je ne sais pas. Bon, disons que c'est pas normal, et donc on va commencer à se poser une autre question, c'est d'où elle vient cette donnée Qu'est-ce que j'avais fait en fait avec cette donnée comment, comment je l'ai créée Et c'est là que le code est intéressant. On va commencer à regarder où est euh, cette, euh, cette donnée. Donc moi je me rappelle plus ou moins que c'était fait dans DBT. Donc DBT en fait, c'est, comme je l'ai dit, c'est des templates pour SQL, et donc je rentre dans mon, mo dans mon modèle, je vais aller vite pour ça, et donc je vais regarder un de mes modèles qui est le contact list. Ok pourquoi tu ne l'affiches pas? Voilà. Très bien. Connaissez pas bat, super cool. Euh, voilà. C'est un cat, mais beefed up euh, qui colorise. Donc, en gros, euh, ça m'évite de démarrer un idée. Donc, du coup, ici, on se retrouve avec un modèle de DBT, donc une SQL-ish, hein, vous voyez que c'est un template, qui fait une référence à une table matérialisée, donc créée, euh, qui est le nom du fichier, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça que ça marche, euh, et euh, on fait un select de First Net Phone dans une référence vers un autre modèle. Okay? Donc c'est le modèle Orders and Customers. Okay, donc là, je suis en train de reconstruire, si vous voulez, la, la parentalité, si vous voulez, le, le lignage, comme on l'appelle, de la data. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir, mais tiens, est-ce que la donnée n'était pas déjà crainte avant Ok, c'est la première chose qu'on se pose. A priori, ma requête a l'air super simple. Le problème, il n'y a sûrement pas de là. Donc, je retourne de l'autre côté. Je vais faire la même chose. Oh non, je suis un peu trop fainéant. Je ne veux pas quand même faire ça, il ne faut pas déconner. Euh, je vais d'abord regarder le schéma. Donc là, le DPO expose deux fois. Euh, il ne le sait pas. Je <rire> pas dit. Je n'ai pas dit. Donc, en gros, ici, j'ai de la chance, euh, ça s'appelle toujours faune. Pour ceux qui ont fait un petit peu de l'oracle dans leur vie, ils savent bien comment on, est, on va se retrouver avec euh, du XK432WK euh, euh, euh, parce que euh, la limite de, de 32 caractères, etc., etc. On connaît bien. Donc, du coup, ici, je me retrouve avec euh, un schéma, euh, de, le faune est dedans, donc je peux continuer mon analyse euh, en allant euh, regarder euh, comment la donnée... Euh... Et je suis toujours en prod, hein, vous, vous vous rendez compte hein Je veux dire, on l'a fait, ça les gens font ça, hein. je ne vais pas trop de déconner. Hein. Euh, et ils le font et ça prend des semaines. Hein. Ce n'est pas juste, euh, ah ouais je me rappelle, le code il est comme ça, bam, je vais dans le dossier. Non, non, en fait, en vérité, c'est vraiment euh, du monkey du au monkey job. Donc du coup, on se retrouve ici avec une donnée qui a le même problème a priori, on a toujours 185. Mais est-ce que j'ai la même quantité de valeur En fait, qu'est-ce que je fais ici Je commence à vérifier mes assumptions. D'accord Je commence à avoir des, des suppositions, mais je commence à en avoir un peu peur, donc je vais les valider, je vais tout valider. Pourquoi Parce que je n'ai pas envie de revenir vers mon utilisateur en lui disant « Ouais, je crois que c'est ça. Ah, » Non, on ne dit plus « je crois » à ce moment-là. Sinon, on se, fait, on se fait fusiller sur place. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais voir combien de données j'ai là-bas. Ok, so far, so good. Même, même euh, plus ou moins, même, euh, même quantité. Donc, du coup, le problème ne vient pas de là. La donnée est bonne ou pas. Donc, qu'est-ce que je fais Je repars de l'autre côté et je me demande comment cette donnée est utilisée et créée. Donc, on va voir Orders and Customers et là, je me retrouve avec une requête beaucoup plus compliquée dans laquelle il y a un join. Un seul. Hein. Les vraies requêtes DBT, elles sont comme ça. Hein. D'accord Elles sont comme ça et, euh, et quand elles sont expanded, hein, donc quand elles sont passées par le moteur de rendu, elles sont... Euh, Beaucoup plus grand. Donc finalement, le, le job que je fais ici, euh, c'est euh, ridiculement simple. Par contre, ici, ce qu'on voit, c'est que j'ai quand même pas de bol. Le join ne me dit pas où je dois aller regarder après. Et il me dit, potentiellement, tu peux aller regarder dans orders ou dans customers. Mais je ne sais pas d'où vient le phone. Je ne sais pas si, en gros, les... Je ne connais pas le métier. Je ne sais pas si le phone vient du fait que lorsqu'on crée une order, donc une commande, le phone est inscrit à ce moment-là pour pouvoir être notifié lorsque ça arrive, ou qu'elle est, qu est validée, ou alors c'est une information du customer. Je ne sais pas. donc Du coup, qu'est-ce que je fais, bah, Je vais voir. J'ai accès à tout, donc euh, pourquoi pas Donc là, je rentre euh, dans, mon, euh, dans mon petit schéma. Je vais toujours voir des données d'un peu tout le monde. Hein, ce n'est pas grave. Je vais voir. Peut-être orders, en fait, ça a quand même du sens. Je pas le limit one, parce que du coup, à ce moment-là, j'ai... Oui, OK, donc là, ça ne va pas, parce que ça order, je suppose. Bim, voilà. bien. Euh, bon, le phone n'est pas là. Bon, OK, tant pis, pas de bol, c'est reparti. Customers, heureusement que je ne fais qu'une jointure qu en deux tables. Hein. Ah, bah, du coup, euh, voilà, euh, et que c'est super simple. Donc ici, on se retrouve avec le phone. Donc, on va voir si le problème vient de là. A priori, ça pourrait venir d'ici, hein, le problème, cela dit. J'ai un join. Vous savez qu'un join, ça peut euh, déglinguer euh, des données. Hein? Bon, ici, c'est un, un join inner. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a moins de données, n'a pas de nul Si ça avait été un auteur, eh, j'aurais peut-être pu commencer à me poser des questions. Okay? Mais ce n'est pas, pas le cas ici. Bon, soit, donc, ce n'est probablement pas mon code, donc, c'est probablement les données. Donc, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire ici Même chose, même tambouille. On va voir ici. On va voir combien on en a. Surtout pas oublier le count, sinon on se retrouve avec toutes les données. Tac. Ah oui, euh, aussi <rire> J'ai que 380 euros. Hein. Imaginez euh, dans BigQuery. Combien de temps je dois attendre pour ce truc-là Imaginez euh, le CFO. Tu sais quoi, toutes euh, ces requêtes qui coûtent un pont. Euh, où est-ce que je le mets en bilable euh... OPEX, peut-être. Um... Donc, where euh, Phone, je suis toujours content parce qu'on est... est super consistant le modèle est super bien créé. Et c'est Bim. Et là, je me retrouve avec 69. Bon, c'est pas 185, donc peut-être que la jointure fait quelque chose, peu importe. Euh, et ça reste intéressant, parce que du coup, ici, on a des nombres un peu différents. Par contre, ce que je n'ai toujours pas comme information, c'est, ben bah, oui, mais à quoi ça correspond Avant, j'ai 69 maintenant, là, mais j'avais combien avant Ça, j'ai toujours, toujours pas de la formation. Donc, du coup, je me retrouve dans un schéma où ma jointure n'a pas l'air d'être le problème, ma table, pas trop non plus. Donc, c'est peut-être tout le job qui a, qui a un problème. Le problème ici, c'est que j'arrive, je sais bien que j'arrive aux limites de mon DBT. C'est plus du DBT maintenant. Ça, c'est le début du warehouse, si vous voulez. C'est dans les bases de données. Avant ça, on a la gestion qui n'est pas fait en SQL, on le sait, c'est euh, du Python, c'est du Spark, c'est du quoi que ce soit, mais c en gros, ce n'est pas, pas euh, du high level euh, comme, euh, comme on pourrait l'avoir ici. Ça peut être aussi du copy data en Azure, peu importe, mais globalement, ce n'est plus, plus du, euh, du SQL dans, dans PSQL parce que les données ne sont pas là, elles sont sur, par exemple, le, le, le, le système de fichiers, le data lake, peu importe comment vous l'appelez, ou le lake house. Euh, Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre d'où vient la donnée. Donc, pour ça, je peux remonter... Qu'est-ce que j'ai ici Non, pas ça. Je vais regarder, en fait, mon Docker Compose. Pour savoir, OK, mais à quel moment... Qu'est-ce qui vient avant mon DBT Et En fait, avant mon DBT, qui est ici parce que je lis super vite, donc je sais qu'il est là. Et du coup, euh, je vois que en fait, l'étape précédente dans, mon, euh, dans, dans, dans le run de mon, de mon script, en fait, euh, euh, c'est pas précédent, c'est pas séquentiel, mais on a compris. En gros, il en gros, euh, faut que j'aille voir dans un autre script qui, euh, qui exécute le tout en, en série, ou dans Airflow, ou peu importe. Hein. Vous connaissez Airflow Ça vous parle Ouais Enfin bref, euh, euh, moteur de, de workflow, peu importe. Euh, mais bon, c'est une couche en plus que je mets pas ici, et euh, bon, euh, ce qui rajoute la complexité fondamentalement. En fait, ce que je montre ici, c'est que globalement, on a on a un script Python qu'il faut euh, analyser. Du coup, on va voir. Mais tiens, est-ce que ce serait pas mon script Python qui est en train de, de désinguer de la donnée euh, on va aller voir. Hein, pourquoi pas euh, J'ai le code. On va rentrer dans euh, ça s'appelle pandas load. Hein, je vous passe les détails. Euh, globalement, j'avais vu dans mon script que ça s'appelle euh, load campaign et donc là, j'affiche mon script Python. Et qu'est-ce que je vois je, Vous connaissez un peu Python, on a dit tout à l'heure, et Pandas, hein. donc en gros, Pandas read, fichier CSV, génial, on va stocker ça dans euh, la base de données tesmi sous Customers, ici, oups là, Mauvaise sélection customers et on a ici aussi une lecture du fichier CSV dans un certain dossier qui va être, qui va être stocké dans orders donc super simple encore une fois c'est un, un Python mais super skinny euh, j'ai de la chance jusque là ce qui veut dire que je dois avoir accès pour pouvoir analyser ça à mes fichiers Nouvelle demande, c'est pas la même personne. Ok, on va demander. Euh, Est-ce que je pourrais avoir accès aux terabytes de données sur nos clients, s'il te plaît, euh, pour pouvoir analyser pourquoi un des use cases tout à la fin ne marche pas Imaginez euh, la quantité d'explications et, et qu'il faut fournir afin d'avoir un oui qu'on n'a jamais. Hein? Euh, mais imaginons on est Dieu, encore une fois, donc on peut avoir accès aux données. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais je, je rentre, là, je me log sur le cluster. Imaginons c'est un HDFS, je me log et, euh, et donc je peux exécuter mes HDFS. Ou alors, il faut que je configure Kerberos, que j'installe Hadoop, CLI, machin, machin. Et euh, bon, moi bah, j'ai pas le temps. Euh, je me log sur la machine. Et puis, c'est déjà HDFS que j'ai installé. Bon, très bien. Je sais que ça vient d'un dossier, euh, first campaign, second campaign. Alors en fait, chaque campaign va avoir son propre dossier. Comme on le fait souvent, on va, on va organiser les données campagne par campagne. Et donc, chaque campagne va le, valider ses données parce qu'elles viennent d'un export de l'opération data sources. Ok, très bien. Donc, moi, ce que je peux faire d'ici, c'est faire un LS de second campaign parce que c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. C'est la dernière qui a planté. Et je me retrouve avec deux fichiers. Ils sont là. Top donc, qu'est-ce que je peux faire pour, les, euh, pour analyser ça Parce que moi, il faut que je sache s'ils sont bons. Donc, comment je fais hum Comment je fais Comment je fais Bat, head, Python. Alors On y va, on est sur le serveur. Python est installé Python est installé Ouais. J'ai Panda Oups, je dois l'avoir. Sinon, je le ferai pip, hein, c'est pas grave. Euh je suis Dieu. <rire> c'est pas un problème, hein ça va pomper la moitié du pipaille. Mais bon, soit. Euh, donc, j'ai Pandas, j'ai accès aux fichiers. OK, parfait. Donc moi, je vais utiliser mes skills Python et je vais aller chercher Read euh, CSV. Et j'espère que c'est un CSV. Vous voyez ce que je veux dire Hein oui, Vous voyez ce que je veux dire, hein uh, Customers, je crois, c'est ça je bon, ne rappelle plus du fichier. C'est juste Non. Bah, il ne se pas. Second campaign. Custom. J'ai fait une bêtise Et Le liste bah Oui, list. customer's list. Je l'ai au-dessus, hein, oui Quelque part. Elle est là. Et il n'y a pas de S. Merci. Très bien. Donc là, j'ai loadé dans un data frame. C'est un tout petit fichier. Ça marche très bien. Ça a loadé comme ça. Donc, je vais pouvoir faire aussi des petites stats dessus. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est savoir... Ce qu'il y a dans phone, d'accord Ah oui, d'abord, je vais l'afficher. Okay. Donc ici, je vais afficher le head et le, et le tail. Je vois que phone est là. Jusque maintenant, on a été super consistant, c'est top. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir combien on a de nul. OK. Bim. OK, donc à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on a On a 69. On a 69. C'est cool, parce que là, je commence à, à récupérer mes petits. En 1969, est-ce que je peux faire aussi, by the way, c'est d'aller chercher, tiens, mais dans la première campagne, qu'est-ce qu'il y avait Boum boum boum, clac, j'avais zéro. Donc, a priori, le problème viendrait de la dernière campagne. Donc, c'est pas mon problème. Jusque maintenant, en fait, j'étais super content de mon travail. C'est juste que ça fait un mois et demi que je travaille là-dessus pour pouvoir essayer de récupérer ces foutues données pour travailler là-dessus et avoir la personne au téléphone dit, oh, ça arrive, ça arrive, ça arrive ». Je sais pas quand, mais ça arrive. On, on va y arriver, notre ne casse pas, on va solutionner le problème que j'ai potentiellement créé. Euh, et, euh, et pendant ce temps-là, j'ai mon autre projet qui n'avance pas. Ah oui, parce que globalement, j'ai d'autres choses à faire que ça. Normalement, je suis pas là pour pour pour, pour, pour checker des fichiers et des databases en, en, en production. Je suis là pour créer de la valeur avec des données. Donc, tout le monde est mécontent, fondamentalement, et pourtant, a priori, ce n'est pas ma faute. Donc, qu'est-ce que je fais Je téléphone, je slack à la personne qui, je crois, dump les données dans le Data Lake, disons, et je lui dis « Data is scrappy, please fix sa zap. Donc, euh, game, hein » Donc, fair game. Donc, allez, un petit call, le phone est à l'air nul, ok, check. Qu'est-ce qui se passe en fait Même chose, accéder aux données opérationnelles, accéder à SAP, comprendre pourquoi les données ne seraient pas bonnes, voir pourquoi Five ou je sais pas quoi n'aurait pas dumpé les données correctement. Ça lui prend un temps et que je n'ai même pas envie de savoir. Euh, et Pendant ce temps-là, moi je suis sur mon projet. Et avant ça, de me mettre sur mon projet, je téléphone à la personne et je dis « "C'est pas mon problème, c'est pas moi. Garbage in, garbage out. » D'accord Si j'écris Kensu à la base, hein, c'est pour qu'on évite de dire ça. Parce qu'en fait, il faut savoir pourquoi on, fait, on prend du garbage in et pourquoi on fait du garbage out si on s'excuse du garbage in. Ça n'a pas de sens. Donc, du coup, moi, ce n'est pas mon problème. C'est comme si c'était une excuse, c'est comme si une explication. Garbage in, garbage out, c'est l'explication. Tu l'acceptes, oui ou non euh, bah Non, fondamentalement, parce que tu as pas travaillé. Donc, du coup, euh, moi, je ne pas mon problème. Je l'ai refourgué à quelqu'un d'autre. Ça va être réglé. Ne tracasse pas. Euh, a priori, ne tracasse pas. Bon, moi, je repars sur mon projet. Un mois et demi après, j'ai la personne qui m'appelle et qui me dit Bon, c'est normal. Comment c'est normal <rire> J'ai pas de données, c'est pas normal. Mais si, parce qu'en fait, euh, vu qu'on avait un straight rate tout, trop important sur le formulaire d'enregistrement des clients, si on demandait le phone, qu'est-ce qui s'est passé On a enlevé le mandatory. Du coup, imaginez-vous, vous êtes devant un formulaire, on demande le phone, vous le remplissez ou pas Non, hein Donc du coup, ce qui se passe, on a les données qui tombent, on n'a plus nos phones, en a le pauvre marketing à la fin qui dit Ouais, moi, je n'ai plus bossé sur les phones. Bah, euh, si, il bah, va chercher l'email, euh, je peux te préparer l'email si tu veux ou quoi comme. Mais globalement, on ne pas bossé. Donc, en fait, c'est un non-event. Et il s'est passé trois mois. Et moi, comme un imbécile, j'avais dit, un mois et demi, garbage in, garbage out. Je passe deux fois pour un TB. D'accord Parce qu'il faut que je rappelle en disant ah, Désolé, donc ce n'est pas vraiment un problème, je vais t'expliquer, fondamentalement, ça vient de là, etc., etc. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai perdu deux fois la confiance totale dans mon client, que j'ai mis potentiellement des mois à construire, hein, des mois pour fournir la donnée. Et simplement parce que j'ai deux âneries et que je ne sais pas répondre, il ben, y a de fortes chances que j'ai plus de taf après. Parce que la prochaine fois qu'il y aura besoin de construire un rapport, il y a peu de chances qu'il vienne dans mon équipe. Parce que ça fait trois mois quand même qu'il n'a pas la donnée. Hein. Il hein, ne faut pas déconner. Et là, je parle de données marketing. Oh, mais données marketing... Imaginez que c'est un rapport financier pour établir le budget de 2023 dans lequel il y a euh, votre ticket euh, à Vox Luxembourg. Luxembourg. Hein? <rire> Donc, c'est un, un peu pénible. Donc, du coup, euh, on se retrouve dans, dans une situation où tout le monde est passé un peu comme pour des imbéciles, parce qu'il y a un problème de communication, il y a un problème de, de formulation des problèmes, en fait, il y a tout un tas de réponses, pour, tout un tas de questions pour lesquelles on n'a pas eu de réponse. Et en tout cas, il a fallu prendre un certain temps, j'espère que, en fait, c'était le réseau, en fait, qui a crampé, parce que je vois que l'OD, le truc, non, c'est bon. Euh, du coup... On se retrouve dans, un secteur, dans, dans, dans, dans une situation où, globalement, on a, on a zéro doubt. Hein, on, va, on va en prod, on pousse comme des malades. On prend tous les outils, les, les fameux data ops, pour pousser, pousser, pousser. pousser, On prend les notebooks, on y va, on produit des modèles. Et à la fin, on se retrouve dans un gros problème, on ne sait pas répondre. On, est, on a l'air d'un imbécile et on passe dans un mode « no dignity animal ». On a vraiment très peur de tout ce qu'on va faire. Euh, cette anxiété qui prend forme, un petit peu comme dans le software development, avant qu'on introduise les logs, le test. Et euh, comme l'a dit Nicolas, pour ceux qui étaient là-bas, même le test en prod. Okay? Donc, ça, c'est un petit peu euh, ce qui arrive dans une équipe qui commence à grandir, une équipe qui commence à être demandée, dans une équipe data teams, on va dire, qui commence à produire de la valeur et qui ne sait pas l'exposer, qui, qui ne sait pas la, la, la, la, la, la, la contrôler la maintenir. Donc, on sait, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Donc, on a perdu du temps, on a perdu, euh, euh, voilà, on a perdu globalement du temps, je regarde ma, ma montre, 14 minutes, ok, très bien. Euh, donc, on a perdu du temps, on a, perdu, on a dû avoir accès à des serveurs, on a, on a mis à sac complètement le privacy de ces pauvres personnes qui nous font confiance, qui nous filent des données, dans lesquelles ils ont coché euh, tous les consentis, etc., euh, qu'on a à skipper, euh, parce que simplement, on a une personne de marketing qui ne sait pas les appeler pour, pour leur vendre autre chose. D'accord. Euh, c'est vraiment très important, fondamentalement, pour moi, utiliser une donnée, c'est euh, c'est une question de respect. D'accord. Euh, je, je dis toujours, euh, imaginez que les données, c'est votre portefeuille, quoi. Donc, il y, y a une certaine quantité de respect. Vous les filez pas euh, votre portefeuille à quiconque. Donc. Euh, on a perdu énormément de temps, on a eu on accès, on a, on a lancé des requêtes, désolé ici, on a 300 données, enfin quand on parle, de terrain de données, à chaque fois la requête, pour, une, pour, une, pour autant qu'on a formulé la bonne requête qui va nous donner la bonne information, qui va nous permettre de continuer notre analyse, elle tourne, elle tourne pendant une demi-heure. Euh, le cycle de développement, euh, plutôt de maintenance, il est, il est extrêmement pénible et, euh, et, euh, et fastidieux. Et c'est pas en refourguant quelque chose comme ça à une équipe de maintenance, etc., ou d'air ou je sais pas quoi, que ça va, ça va se résoudre. D'accord? Euh, le, le, le problème ne va que, que se, que ce que se repousser une étape plus loin. Euh, et surtout, le problème, en fait, c'est que moi, je suis plus content. J'ai perdu, j'ai aussi raté mes propres deadlines, hein, fondamentalement. Je sais pas faire deux choses en même temps. J'ai deux mains, mais je faisais des deux. Euh, donc, du coup, il euh, y a de fortes chances que la prochaine fois, euh, moi, je me casse. D'accord? Parce que je ne suis, suis, suis pas soutenu euh, globalement. Je comprends tout le monde, hein. tout le monde est énervé, je comprends. C'est juste que moi, fed up quoi. D'accord La prochaine fois qu'il y a un problème, eh ben, le prochain, il va bien galérer. Parce que la quantité d'informations que j'ai, parce que je suis la personne qui l'a créée, est importante. Maintenant, juste pour vous dire à quel point ça s'arrive tout le temps, Google, Paper, qui s'appelle euh, Data Cascade in High, Stake in High Stakes AI, d'accord ils ont fait un survey dans leur propre population. Hein. Ils n'ont pas été chercher des populations ailleurs. Ils disent 92% des projets ont au moins un problème. 92%. Délivrer trois projets, combien ça fait de pourcents D'avoir au moins un problème, une erreur, 100. D'accord Donc, c'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Donc, en gros, vous savez bien que ça va arriver. Vous savez bien que ça va arriver. Ce n'est pas juste, oh, potentiellement, je suis le meilleur du monde, donc, du coup, je vais débloquer un pipeline qui va être picobello tout le temps. Non, la data, c'est un silent killer. La data, elle cherche tout le temps. D'accord Et elle va tuer en silence. Donc il faut pouvoir avoir une visibilité là-dessus. Qu sur quoi on va, on va avoir une visibilité Sur toutes ces foutues questions qu'on s'est posées, pour lesquelles il a fallu rentrer dans les serveurs, aller chipoter dans les données, regarder les schémas, etc. Donc on s'est posé quoi comme question Mais c'est quoi l'utilisation C'est quoi formation dont tu as besoin Ah ouais, tu vas téléphoner aux gens, donc probablement que c'est le phone. D'accord C'est quoi tes expectations C'est quoi que tu attendais de moi comme données Ah ok, pas avoir de valeur nulle. D'accord Donc ça c'est une discussion forcément. Où oh, est oui, la donnée Okay. C'est une information que j'ai dû aller chercher quelque part. Euh, quelle est la structure, le fameux schéma, hein, les différentes colonnes euh, Quelles sont les valeurs Aujourd'hui et hier, hein, j'ai dû aller chercher les données aujourd'hui, enfin second campaign, et je dois aller chercher first campaign. Donc il me faut les informations qui viennent un peu partout. Ça, ça me manque, et je dois recréer ça. Et encore, j'ai du bol hein, ici, hein, parce que j'ai deux de, de dossiers. Hein. Imaginez dans une base de données dans laquelle il y a zéro timestamp, c'est la galère, donc on ne peut pas valider ces fameuses assumptions euh, pendant, pendant le processus. Il nous faut aussi des informations sur les applications. Moi, je suis là, je connais le truc, hein, je sais bien qu'il y a Docker, qu'il y a deux de, de dossiers, il y a Pandas, il y a, il y a DBT, mais c'est une information qu'il qu a fallu rechercher. La personne qui va, qui va venir après moi, la pauvre, après que je me sois cassé parce que j'en je ai marre, eh bien, elle va devoir récupérer cette information quelque part et relier toutes les informations ensemble, comme je l'ai montré dans le premier graphique, où tout était corrélé. Vous voyez, ici, il y a les applications, il y a les data, il y a les users, il y a tout ce qu'il faut. Toutes ces questions-là, en fait, ne sont pas juste « j'ai regardé les data, ça semble bon, ok ». Non, non, il a fallu que j'analyse plein de choses. Et forcément aussi, le lineage, qui est simplement quelles sont les corrélations qui existent, corrélations de les relations pardon, de parentalité, entre, entre les données qui sont créées par les applications. Ça, je le renforce. Les lineages j'arrive pas par le saint esprit même si je suis Dieu, d'accord dans ce cas-ci, le Lineage, il ne s'est pas créé tout seul. C'est globalement une application qui a fait tourner un foutu code Pandas ou une SQL qui a créé le Lineage. Ces questions-là m'ont pris un temps dingue et qui m'ont empêché finalement à répondre rapidement, en tout cas. Ou alors ne fût-ce que dire à la personne, je sais où je peux regarder, donne-moi cinq minutes, je vais donner un premier élément de réponse, parce que je sais où les informations sont. Un petit peu comme euh, vous avez aujourd'hui euh, Datadog, vous avez, euh, euh, je ne sais pas moi, Kibana, ELK, peu importe, dans lesquels vous savez qu'il y a des foutus logs dedans. Donc vous pouvez les rapidement regarder. D'accord Ça va pas prendre 10 heures avant d'accéder aux logs. Il ne faudra pas se logger au serveur, commencer à faire des cats, des tails, des, des machins, etc. sur les logs. On les a quelque part. D'accord Mais ça, ça n'existe pas dans la data aujourd'hui, sauf si on la produit. Donc la data observability, c'est quoi C'est simplement une heure de l'observabilité, c'est quelque chose qui va se rajouter par-dessus l'existant, hein, donc les, les informations qui sont déjà pompées euh, par des datadogs et des Splunk et des Prometheus, etc. Mais les les CPU-loads, les mémoires, etc., la quantité de disques utilisés, mais qui vont être liées aux données cette fois-ci. Donc en gros, les informations qui viennent naturellement des applicatifs, quelques Python, Spark, SQL, euh, Workflow, peu importe, qui vont, te, qui vont donner de l'information par rapport à les données utilisées, par quelle application, avec quel schéma, avec quelle métrique, etc. C'est ça la data observability. C'est demander, c'est de donner une certain, un certain pouvoir. Le fait que je sois Dieu, en fait, je suis déjà Dieu, en fait. Quand je, quand je crée mon application, toutes les informations que je vais chercher plus tard, je les ai déjà, avant de déployer en production. Vous voyez ce que je veux dire Je suis déjà, J'ai déjà informé, je sais que mon application va avoir accès aux données. Je sais que je peux calculer des statistiques, genre compte nul. Sur les données que je vais produire, je peux le faire. Pourquoi je ne pourrais pas Si je peux créer des données avec mon application dans la base de données, je peux checker la base de données. Okay donc je suis déjà un dieu avant. Je suis en train de créer quelque chose qui consomme et qui produit la donnée. Je peux créer de la visibilité sur ce que je vais faire. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, même si on dit « Ouais, c'est lié à la data quality, la data quality, vu que je ne sais pas ce que c'est, c'est pour le business. » Sauf que le business, il dit « Ouais, ça c'est de la data, ça c'est de l'IT, c'est pour l'IT. Okay » Et donc finalement, il y a personne qui est content. Donc il faut essayer de partager un petit peu cette euh, cette, cette responsabilité. Moi, tu sais quoi, je te fournis des métriques. Et l'autre il dit, moi, tu sais quoi, je te finis mes expectations. Et c'est là qu'on se rencontre. C'est là qu'on vient avec des notions de SLA, de SLO, de SLI, etc. Mais parce que fondamentalement, on va avoir la vie pénale. On veut dormir sur les deux oreilles, d'accord Et on veut pouvoir travailler sur des projets à valeur ajoutée plutôt que de passer son temps à demander des accès à des serveurs et à chipoter dans des fichiers CSV qui ne sont pas des CSV. Donc ici, tout un tas d'informations qui vont pouvoir être produites, donc je, je le disais. Vous allez me dire, mais comment ben, Pour comment Vous allez voir sur le GitHub, vous verrez comment, comment ça marche. Il y a plein de méthodes qui, qui fonctionnent bien. Mais, euh, et, ça, et ça vient de la, de la de la donnée. Ça vient vraiment de, euh, de là où on a. C'est la croisée des chemins, si vous voulez. Les applications, c'est là où on connaît l'information. Sur l'application, sur le projet, l'utilisateur, les données en entrée, les données en sortie, le lineage, les tout est là. Donc on va pouvoir construire tout un tas de données directement, de logs, de métriques, de traces, les traces et des lignages, euh, de traces, et etc., calculer des métriques, et même, alors là c'est le, le pompon, en fait, garbage in garbage, ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne contrôle pas mon input et je ne contrôle pas mon output. C'est aussi simple que ça, on est d'accord si, si on est capable de contrôler au minimum son input, bah on sait détecter le garbage in. D'accord Et si on sait que c'est une influence sur le garbage out, on ne va pas faire le garbage out, on va arrêter le job. C'est un peu comme réécrire un HTTP serveur, choper une requête JSON et balancer le JSON directement dans la business engine sans checker le JSON, alors qu'on le fait tous. Pourquoi dans la data, on ne le fait pas Donc checker en fait, même des trucs tout bêtes, comme la quantité de nul la quantité de ou n'importe quoi, on peut le faire dans le code. On le fait dans le software engineering, pourquoi pas le faire dans la data Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à récupérer quelque chose au niveau de l'ingénierie, au niveau de l'analyste, c'est-à-dire avant que ça n'arrive, avant que le problème n'arrive vraiment dans les mains du business, c'est-à-dire un, hein, comme ça pour vous, hein, sur shift left. Pas tout, pas la qualité, s'il vous plaît, les data engineers ne diront jamais « ouais, je devais responsable de la donnée d Alors là. Jamais diront ça. Et c'est normal parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Um, donc globalement, ça permet de récupérer une visibilité sur tout le système, virer ce, ce, cet aspect blurry qui était sur le, sur le pipeline. Et c'est ça la data observability. C'est de se créer un environnement avec un max d'informations pour, pour ne pas pa passer pour un teubé quand il euh, y a euh, le business qui nous téléphone super vénère euh, en nous disant que la data, c'est de la merde et que euh, c'est ton problème maintenant. C'est tout. Pas plus que ça. Il n'y a, a pas de mystère, c'est juste prendre quelque chose qui existe, qui marche très bien dans le software engineering et on l'applique dans la data engineering. Make sense? J'espère. Parce que c'est fini. Voilà. Donc si vous voulez l'essayer, il y a le code que j'ai montré, il est disponible. Si vous l'essayez avec euh, la sandbox, qui est un truc qu'on offre euh, gratuitement pour essayer, regarder un petit peu comment on se crée cette visibilité-là en Python, en Spark, en SQL ou quoi comme. En fait, comment ça marche? Ça marche avec des agents. Ça marche avec des, des plugins qu'on va mettre dans le Python, dans le Spark, comme euh, Datadog, Prometheus, fonctionne finalement. Ça se met dans le code et ça produit de la formation. Vous le verrez là-bas, vous le verrez aussi dans mon bouquin. Le premier chapitre est, est, est délivré, vous pouvez le voir sur notre site. Euh, et si vous le testez par vous-même, vous y allez, vous avez le compte Google, ça prend clic-clic, vous le connectez. Il euh, y a déjà des données qui sont présentes, si vous regardez comment ça marche, le, tel, le genre de visibilité que vous pouvez vous créer avec un outil Data Observability. Et, euh, et puis comment, euh, si vous voulez chipoter avec le connecteur, bah, vous y allez avec le connecteur, vous vous amusez. Et euh, vous nous dites euh, <rire> ce que vous en pensez. Ça, ce serait juste mon... Euh, petit cookie en retour et vous, euh, vous me pinguez n'importe où, euh, email, euh, LinkedIn ou Twitter. C'est avec plaisir de remonter on-stage au Luxembourg et reparler en français. Je ne le dirai pas. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires. Ah, il y a des questions. Merci. Euh, concrètement, la, première dé la démo qu'on a eue pendant la première partie de la présentation, donc euh, aller chercher à la main, etc., à quoi ça aurait ressemblé avec la solution que tu décris Alors, l'idée, c'est euh, d'avoir l'application qui génère déjà les informations, comme je disais en gros, l'idée c'est quoi C'est de se connecter, imagine t'as tes logs et as tes métriques qui arrivent quelque part dans un Kibana ou dans un système de logs, en fait, tu vas dans un système, tu peux aller voir sur Kensu, le truc il est open source, et, et, et il est gratuit cette, la sandbox, donc tu peux, tu peux tester, tu vas voir en fait, tu te dis ok, moi j'ai un problème avec mon test euh, mi euh, contact list, je vais regarder où est la donnée, connect, cherche contact list, boum, t'arrives dessus, tu cliques dessus, qu'est-ce que tu veux voir tu vas voir quels sont les schémas, tu vois quel genre de champ tu as là-dedans. Tu, tu, tu as l'information sur le champ, qui vient de l'application. Parce que l'application, juste un truc, l'application qui consomme un fichier CSV dans lequel il n'y a pas de header, vous voyez ce fichier Vous voyez, hein D'accord Eh bien, l'application, elle, le développeur, il s'est emmerdé à recréer le schéma de ce fichier CSV parce que forcément, il ne pas consommé euh, euh, aléatoirement. Donc l'application, elle peut envoyer un header quelque part dans les logs. Donc du coup... Le CSV qui n'a pas de header, tu récupères une visibilité dans l'application, dans, dans tes logs, si tu veux. Et donc, la, la, la next step, c'est quoi ah, mais À quoi elle ressemble, les données aujourd'hui Donc tu t'attends à avoir une espèce de schéma qui te présente l'historique, si tu veux, de l'évolution de ta donnée. Et ça, ça peut venir aussi de l'application, parce que l'application qui vient pomper, lire le fichier CSV, elle peut dire combien de valeurs nulles il y a dans le fichier CSV. Ça ne prend pas longtemps. En tout cas, ça prend moins longtemps et ça coûte moins cher que votre temps en prod. Ça, je peux le dire. Donc, cette information-là est disponible, historique, d'accord Et puis, euh, euh, moi, je m'attends aussi à pouvoir broser l'historique, non pas de mes données, mais l'historique de sa création. Donc, c'est une information qui se trouve dans les logs aussi, produite par l'application, parce que Python, il sait bien qu'il lit des données et qu'il crée nos données, même, même chose pour Spark, même chose pour SQL, ou peu importe, hein, l'information, elle est dedans. Donc, on va pouvoir agrémenter ces logs, ces métriques et ces traces directement depuis l'application pour pouvoir broser facilement. Ça évite de demander des accès. By the way, ces informations-là qu'on arrive à retirer des applications, pourquoi on sait le faire Parce que j'ai déjà les credentials pour aller pousser des données dans la data. Donc du coup, je n'ai pas besoin de demander d'autres credentials pour accéder aux data via une application tierce, quelle qu'elle soit, pour aller choper la data. Donc je l'ai là. Boum, je l'envoie. Donc c'est ça en fait euh, qu'il faut qu'on ait à, à notre disposition. Ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes du monde, mais tous les cas qu'on peut anticiper et tous les post-mortem qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure, on va pouvoir les implémenter. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Reste une minute, mais je suis le dernier, donc on peut rester des heures si on veut. Um, donc, en fait, l'outil ne propose pas de dashboard. Donc, en fait, il propose juste de récupérer certaines métriques ou certaines informations pendant le processus qu'on peut récupérer puis envoyer dans un système qui va pouvoir créer un dashboard comme on l'entend. Voilà, on peut avoir une plateforme, la plateforme qu'on propose, par exemple, qui est là, va pouvoir proposer des visuels, des dashboards, mais aussi, j'ai parlé d'expectation. Expectations, c'est tout ce qu'on qu envoie en prod, c'est-à-dire des règles, des, des, des règles de validation, si on veut. On peut avoir ces règles qui sont appliquées dans la plateforme, de sorte qu'on puisse notifier les différentes personnes intéressées. Donc ça, des, ce sont un, un petit peu les table stakes d'une plateforme de data observability. Ouais. Visuel, dashboard, notification. Donc tout est intégré dans... Ouais. Ok. Ouais. Alors, vous le faites avant le modèle. En genre, euh, on veut détecter le data drift avant. C'est ça? Voilà, exactement. Donc, c'est toujours dans la même application c'est une application séparée Non, ce sont les premières étapes de... Du script, ok, d'accord. C'est les préconditions. Donc, c'est la même chose. Globalement, et plus ça, plus Great Expectation, si on veut, que vous connaissez peut-être, euh, qui est un outil qui permet de créer des rules automatiquement sur base de données statiques, euh, plus le fait de loguer ça quelque part. Et pas de le garder uniquement au niveau de l'application, mais de loguer quelque part pour pouvoir donner cette visibilité ailleurs et ne pas devenir full responsable de tout, de, de tout le life cycle de l'application et de pouvoir agrémenter aussi, euh, vu que les logs partent ailleurs, les métriques que vous calculez avec, je ne sais pas moi, Pandas, Summary, ouais, hein, si ça envoie quelque part, des règles peuvent être créées aussi à posteriori. C'est ça aussi l'avantage, le faire en dehors. Donc effectivement, c'est la même philo, mais à l'échelle si on veut. Standardiser, c'est centraliser pour euh, animer euh, le système et plus fournir des capabilities supplémentaires à d'autres personnes. Non, parce qu'en tant que data scientist, on a déjà des expectations sur ce qu'on consomme. En fait, la, là, on va parler de data quality. La data quality, c'est quelque chose qui est propre à chacun. D'accord Parce qu'une donnée, elle est là, euh, tout le monde va avoir une utilisation différente. Donc, chacun va pouvoir va construire son ensemble de suppositions et euh, de, ses, de, de ses checks, en fait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner cette une partie de responsabilité entre consommateur sur ce qu'on consomme. Dire, en fait, si moi, dans mon modèle, euh, je balance dans un random forest, mais je sais bien que l'importance de je ne sais pas moi, l'âge est super haute. Bah, je vais checker que l'âge est présente. Je vais checker aussi que la variabilité de l'âge de est présent et est toujours constant, de cette manière. où euh, ne, ne, ne, ne, ne se casse pas la gueule. Donc du coup, je vais checker ça. Mais si l'âge commence à, à être relativement stable et donc n'apporte plus de variabilité, et que globalement on, on fait juste un rapport euh, financier, le rapport financier, il s'en cogne que la data elle, a changé à ce point-là. voyez Donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir donner des directives au niveau producteur, dire « Ok, moi j'ai mes SLO, globalement, ça va fonctionner pour tout le monde, mais ça va fonctionner surtout pour moi en tant que producteur, parce que chacun des consommateurs va pouvoir aussi checker ses propres euh, règles. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, quand la donnée, elle est « crapie, comme je le disais, on va pouvoir dire « Non, moi je m'attendais à ça. » d'accord Ça ne veut pas dire qu'il y a un contrat. « Moi je m'attendais à ça, voilà comment la donnée s'est comportée dernièrement. » Est-ce qu'avec les, les informations que tu as, avec les SOLO potentiellement que tu as, les SDI que tu as, est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai ça Ça crée une communication, en fait. Versus, check. Vous okay. voyez Donc, c'est euh, pas... Euh, ah oui, il ne faut pas oublier que d'une personne ping l'autre pour faire... Non, non, ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas. Il faut euh, utiliser ce qu'on appelle le cercle, le cercle d'affluence. Je ne sais pas si vous connaissez cercle de concern, d'affluence et de responsabilité, mais globalement, j'ai de l'affluence sur les données que je consomme, je les check. C'est comme dire euh, ah non, moi j'ai créé un, un, un serveur HTTP. Je vais dire à mon utilisateur qu'il n'oublie pas de m'envoyer l'âge. Ah mais ça ne marche pas comme ça. On, on le check. Hein? S'il n'y en a pas l'âge, on renvoie, euh, peu importe, bad request ou peu importe. Mais c'est la même chose ici. Oui. Donc, prendre, les, prendre, le, prendre son, son, son destin en main, euh, si on veut. Et, euh, et ne pas se dire, oh, bah, les, les gens, les autres, ils vont le checker pour moi. Bah, euh, je préfère le faire moi-même. Hein. Vous voyez je ne sais pas si euh, ça a du sens, si ça répond à la question. Ça spin, ok. <rire> ok, ok. Il y a le bouquin aussi qui en parle, il bon, y a le deuxième chapitre qui va sortir bientôt, où, où je décris un peu plus le modèle d'information qu'on peut utiliser pour publier euh, un max d'informations, justement, euh, pour pouvoir régler ce problème-là. Le troisième chapitre sur lequel je suis là pour l'instant, je décris toutes les stratégies qu'on peut utiliser pour créer ces fameux agents, comme je les appelle en Python, en, en Java, en Scala, pour le Spark, pour le machin, etc., en utilisant du monkey patching. Je suis désolé, dans mon Java, on n'aime pas ça, mais dans le Python, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Euh, du, de l'aspect pro programming, etc., pour pouvoir dire, OK, mais comment on va instrumenter son code pour produire un max d'informations Parce qu'il y a aussi ça qui est important, c'est comment on va gérer les unknown unknowns Hein, les, les fameux Black Swans. Ben, c'est en publiant un maximum d'informations, juste au cas où. C'est là le fameux debug mode en prod, on se dit, euh, si on pouvait avoir tous les blogs, ce serait quand même top. Mais en fait, il faut pouvoir le faire dans la data minimum, parce que la data, c'est un silent killer, il peut changer à tout moment, et, euh, et, euh, et faire tomber euh, ces fameux data cascade, hein, ça, donc ça va faire tomber un château de cartes, qui potentiellement est utilisé pour pouvoir réaliser les budgets 2023. Et ça fait mal. Donc, instrumenter pour publier un max d'informations sans vraiment être au courant, mais laisser la possibilité à l'esprit humain de rajouter ses propres informations, sont les deux choses qu'on a combinées dans la data observability. Autre question Peut-être. Trois minutes. On times up ici, mais bon, euh... <rire> bon... Ma montre, il est 57. <rire> On est bien merci. Eh bien, merci à tous